Et on fait un kill pour commencer la game. Et on a un FK ou pas Je mourir. What's up guys It's Code Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, vous vous demandez sûrement où est-ce que je me trouve actuellement. Euh, attendez. On va faire ça comme ça. Je pense que vous me verrez beaucoup mieux comme ça, effectivement. Voilà. Hey Hey What's up bon, Je suppose que, voilà, vous avez, vous avez vu mon skin Il est clean, il est clean, il est cool. Euh... Actuellement, sur la miniature, il n'y a pas tout, tout ce que j'ai fait là. J'ai fait mon skin tout à l'heure. Voilà, vous pouvez regarder derrière. Petit logo YouTube, mais en, en multicolore avec toutes les couleurs que j'ai utilisées. Yeah Je suppose que vous avez reconnu, du coup, le serveur iPixel. On est dans la bed World section. Je pense que je vais commencer... un trampoline <rire> Je pense que je vais commencer à faire des vidéos... Du vidéo Bedwars sur iPixel, c'est sûrement. So, aujourd'hui, on se retrouve sur iPixel. Euh, on va faire du Bedwars. Voilà, c'est tout. <rire> c'est vraiment tout pour notre... Huge shout-out to, to Hugo, du coup, qui, qui m'a permis qui m'a fait un petit cadeau. Hein. Un petit gros cadeau pour moi, personnellement. Euh, il m'a juste, bah, littéralement, il m'a littéralement euh, acheté le jeu. Voilà, <rire> mal littéralement acheté le jeu. Vraiment. Donc écoute, on a eu Shadow, à toi et bro, let's go baby. C'est parti. Ok, donc c'est littéralement la première game de la journée. Vous savez que quand je dis cette phrase, j'utilise pas ça pour déconner. <rire> voilà, <rire> on en a la preuve. <rire> Anyway. Je me fais pas rush. Ok. Normalement le jeu Enfin on va voir si mes skins en pvp ils sont pas trop mal aujourd'hui. Parce que pour vous dire en pvp je suis nul. Hein. Je suis genre je clique normalement, je j'y clique pas parce que tout simplement parce que j'y arrive pas. J'attends pour l'autre diamant, comme ça je vais prendre Sharp et je vais aller attaquer. non yeah. like oh, oh, oh, oh, oh. Ok mais skills en PvP sont pas là malheureusement il avait il avait déjà enfin, il a bail un trap il a pris un diamant il a bail un trap instant avec donc, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais m'acheter une, une armure gold, une armure à faire, my bad. Hop. Du coup, je vais acheter une petite pioche, j'espère qu'il ne vient pas pour mon bed, parce que sinon j'ai un, un peu le seum. Heureusement que j'ai dit ça, parce qu'il vient littéralement pour mon bed, du coup. Un peu Round two. Je suis low chiant. Je suis de Je de bloc. Après, est que Je suis de temps. Je suis un peu plus de Je suis un La plus de C'est plus the donc je, je commence à avoir un peu assez peur quand même je, hein, je... <rire> je m'en totalement les steaks mais sinon, après ça... donc, bon, il y a qui qui reste il y, a les... il y a moi il y a quoi il y a les blancs là bas il y a les bleus et il y a c'est qui lui c'est le blanc, justement, dont je parlais. Mon clavier. Mon clavier, les gars, mon clavier. Mon clavier bug, les gars. Mon clavier bug, les gars. Mais mon clavier, il bug. What Quoi À quoi Non, my god. Oh, j'étais en mode wait. What À quoi, bro Je sais pas à quoi. Comme la game d'avant, j'étais à quoi. Du coup, j'ai <rire> stressé de ouf en mode. Pardon Excusez-moi. Je sais pas si j'aurais dû prendre Payant avant, mais comme je vais plutôt aller vers le fight, je pense. Donc c'est. On a rien vu On a rien vu Ok, ah, il y a un okay, quoi qui va me rush Non Ok. À quoi est mort Ah, mais à quoi il est mort J'ai cru, cru que j'avais vu quelqu'un qui était en train de build vers les diamants. Puisque le bleu il est toujours pas revenu. On va tenter. Hein. Non, il est là, effectivement. Bon, écoute. Je suppose qu'elle a une fireball pour nous accueillir. Non Ok, je vais prendre ça. J'espère qu'il va pas me rush instant. Moi, par contre, je vais le faire. Il me reste un stamp, bien sûr. Mais j'ai juste monté, écoutez. Voilà, bête destroyed. Ok, très bien. Écoute, pourquoi pas. Le bleu, il vient de mourir. Je suis pas vraiment dans une très bonne position, si je peux dire. Donc, si je peux. J'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé un truc, mais bon, ok. Donc, les gars, j'ai lancé du double. Donc, je suis avec Lyric, apparemment fan de Technoblade. Ce que je vois, il a un skin cochon. Je suis pas trop. Je suis pas trop euh, gars qui défend perso donc euh, écoute on va rajouter le diamant comme j'ai pas de diamant je commence à bridge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 Du coup, il a du chou. Hein. Alors, le bleu, c'est Non Oh, il m'a bait Oh, il m'a bait de fou Oh, mais il m'a Oh Il m'a bait de fou, gros. Il a sauté dans le vide et je l'ai totalement suivi, genre jusqu'au bout. J'ai juste à attendre euh, un gold de plus, comme ça je peux pouvoir me prendre une petite armure en, en faire, voilà. D'ailleurs j'ai pas encore personnalisé ma boutique euh, Bedwars. Je ne sais pas s'il si faut être un VIP ou quoi que ce soit pour le faire. Mais écoutez, je vais trouver comment en faire, surtout que je n'ai pas encore regardé. Donc je continue à le laisser, euh, laisser faire des trucs en rapport avec la base. Il y a bleu ici encore une fois, je vais baisser tranquille, je vais essayer de monter. En espérant qu'il n'est pas encore passé. Là. Bien sûr, il est passé. Vous voyez, le truc c'est que je dis que je connais toutes les maps, sauf que là c'est encore une nouvelle map, du coup je la connais pas, tu vois. J'aurais littéralement pu prendre des fireballs, mais bon putain. Oh, nice, blue bed. Nice, nice, nice, parfait. Ok, les rouges. Ouais, je regarde la différence des rouges, mon gars. Ça, ça va être la dé. Ça, ça va être chaud un peu pour les... Pour pouvoir bien rush les rouges, là. Hein. Ouf le qui... Tu vois. Sinon, ce genre de moment que... Je peux build ou pas Je peux build ou pas Oh my god, il me fait. Ok, my bad, my bad. My bad, bro. Tu le tue-le, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. plaît. Dis-moi que t'es là-bas. Non, dommage. Non, allez, peut-être. Meurs pas tout de suite, meurt pas tout de suite. Il, non, il a tué. Es. C'est un troll, c'est pas possible. Oh non, didi Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à lâcher un like, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux de Facebook, à me follow sur mes réseaux sociaux, tout est en description. à Activer la cloche des notifications et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.